Moi, c'est Noémie et j'ai 20 ans. Noémie, 20 ans Alors, Noémie, 20 ans, qu'est-ce que c'est un papa euh, C'est la protection, un papa. La protection, d'accord. Et qu'est-ce que ça sent, alors Ah, du chocolat. Du chocolat oui. <rire>